La licence professionnelle QSSA est une formation à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments. Elle se trouve dans une mention plus généraliste qui s'appelle qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Nous formons des professionnels pour toute la filière agroalimentaire depuis la production, les coopératives, les groupements de producteurs en passant par la transformation, les abattoirs, l'industrie agroalimentaire et en descendant jusqu'à la grande distribution ou la restauration collective. Cette licence forme au métier de la gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire. Les professionnels exerceront soit dans l'entreprise comme assistant ou responsable qualité pour mettre en place les mesures de maîtrise sanitaire ou en externe pour conseiller, ce sont les consultants, ou pour contrôler ces plans, ces mesures de maîtrise, ce sont les hygiénistes, les auditeurs ou les certificateurs, ou les techniciens des services de l'État, comme par exemple les services vétérinaires. La formation est constituée de quatre unités d'enseignement qui correspondent en fait aux quatre grandes compétences qui sont visées par la formation. Tout d'abord, il s'agit de pouvoir évaluer le contexte dans lequel on se trouve, quelles sont les lois qui sont en vigueur, les normes qui sont présentes dans l'entreprise ou les différents risques que l'on peut rencontrer spécifiquement dans cette entreprise. Ensuite, l'UE2 permet d'apprendre à mettre en place un plan de maîtrise adapté à ce contexte. L'UE3 va permettre en fait de faire adhérer les acteurs à cette démarche qualité en mettant en œuvre des outils comme la communication et le management. Et enfin, l'UE4 permettra de vérifier l'efficacité de notre plan de maîtrise avec la démarche de contrôle qualité en utilisant des outils comme les audits, euh, tous les outils informatiques et statistiques ou des outils techniques qui vont permettre de valider par exemple la présence de micro-organismes pathogènes. Cette formation accueille une vingtaine d'alternants chaque année. Ils proviennent de BTS, de DUT ou même de formations universitaires généralistes. Tous sont susceptibles de suivre la formation en alternance. Ces alternants euh, vont travailler du plus amont au plus aval de la filière, comme nous l'avons vu précédemment, et dans toute la France. En effet, euh, 15 semaines seulement de formation se passe à Hoche, et les lieux des entreprises sont souvent choisis par les alternants plus proches de leur lieu d'origine pour les 37 autres semaines qui sont passées en entreprise. Les alternants sont suivis à la fois par un maître d'apprentissage dans l'entreprise et par un tuteur à alité. Ces deux encadrants communiquent régulièrement par téléphone et peuvent communiquer aussi grâce au livret électronique de l'alternant. Et le tuteur IUT va réaliser une à deux visites par an en entreprise. L'équipe pédagogique est composée à 50% de professionnels, des responsables qualité ou achat par exemple, des consultants, des personnes travaillant pour les services vétérinaires ou des certificateurs, qui vont partager leur expérience de terrain avec les alternants. La diversité de leurs compétences leur permet de se sentir en confiance quand ils sont dans l'entreprise. Les autres cours sont assurés par des enseignants des trois départements de l'IUT ainsi que du lycée beaulieu lavacan Cette diversité de l'équipe est une vraie richesse pour les alternants. En soutien au développement de l'approche par compétences, nous avons mis en place un projet nommé Caliteam qui amène les alternants à proposer un projet de certification et à réaliser un audit dans une entreprise. Ceci est un atout de plus pour la professionnalisation des étudiants, qui peuvent démontrer à une équipe de formateurs sur le terrain leurs aptitudes professionnelles. constatons une très bonne insertion professionnelle des alternants. 70% des étudiants sont insérés dans les 3 mois suivant l'obtention du diplôme et 90% au bout d'un an. L'alternance favorise largement cette insertion professionnelle et souvent c'est une période d'essai pour l'entreprise qui peut déboucher sur une embauche. En qualité, les offres d'emploi à Bac 3 sont nombreuses car la plupart des futurs employeurs sont de petites entreprises pour lesquels ce niveau de formation suffit largement à exercer les fonctions de responsable de qualité.